Quand on marche, bah, on ne sait pas exactement où on va placer chacun de nos pas. Par contre, bah, on sait à peu près par où on va aller. Bah, dans la vie, c'est un peu pareil en fait. Du moment qu'on sait à peu près où on va, on peut se mettre en mouvement. On va pas se mettre à paniquer parce que bah, dans deux pas, je ne sais pas exactement où je vais poser le pied. On verra ça quand on y sera. Puis on va faire confiance. Euh, son instinct, sa capacité de mettre les pieds là où il faut pour pas tomber. Et pourtant, il y a des moments où on ne sait plus forcément par où on va mettre les pieds. On ne sait plus du tout dans quelle direction on va aller. Et là, on est perdu. Et du coup, on a tendance à s'arrêter et à piétiner et à paniquer. Alors, mon conseil dans ces cas-là, c'est ok, vous vous arrêtez. Vous profitez de la vue. Et puis vous décidez simplement d'accepter que, là, en ce moment précis, eh ben, euh, vous savez plus par où il faut que vous alliez. C'est bien beau avec ça, euh, on ne sait toujours pas où on va. On est serein par rapport au fait qu'on est perdu, mais on ne sait toujours pas où on va. Et donc c'est quoi le pas suivant En fait, quand on est perdu, quand on est en, en crise de vie, qu'on connaît un épisode de crise existentielle, il ben, y a des choses à savoir pour pouvoir nous aider à, à s'en sortir. La première chose à savoir, c'est qu'en fait, une crise existentielle, elle a en général trois causes majeures, trois types de causes majeures. Ces trois types de causes majeures, vous pouvez trouver des explications les concernant dans un lien que je vous mets là en dessous. Ces trois types de causes majeures pour les crises existentielles sont... Ben, c'est la crise liée au temps qui passe. La peur de rater sa vie et de la laisser filer en fait. Et puis derrière ça, la peur, de la, mort, la, peur de la... la peur de la mort, la peur de la finitude de la vie. Deuxièmement, il peut y avoir l'ennui. Des gens qui ont parfois l'impression qu'en fait tout ça sert à rien ou bien qu'ils ont déjà tout vécu et que du coup, à quoi bon Et puis la troisième chose, c'est la crise identitaire. C'est-à-dire les gens qui se sont perdus. Savoir dans quelle catégorie on tombe bah, nous permet de déclencher tout le plan d'action qui va derrière parce qu'il y a seulement quand on sait de quoi on est malade qu'on peut trouver les bons médicaments. Et donc comment on peut faire Eh bien, moi, à mon petit niveau, ce que j'ai voulu faire, c'est vous mettre en place un outil qui vous permet justement de vous y retrouver. Cet outil, vous pouvez y avoir accès directement, là, en bas, en cliquant sur le lien, c'est gratuit. Euh, en répondant à toute une série de questions fondamentales, en fait, l'outil va vous aiguiller vers la cause profonde de la crise existentielle que vous vivez actuellement. Et puis avec la conclusion, eh bien vous aurez éventuellement quelques aides, quelques conseils pour les étapes suivantes, afin de mettre en place doucement le plan qui vous permettra d'en sortir.